Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Cooking Kilinaire. Alors précédemment, je vous ai présenté la recette de pain pita donc qui gonfle à la poêle. Et du coup, aujourd'hui, je reviens avec la recette du sandwich. Et du coup, je vais vous présenter euh, la préparation de la farce du sandwich. Pour ça, il nous faut deux à trois tranches de viande de bœuf découpées en fines lamelles une demi-tomate coupée en petits morceaux, en petits dés, un petit oignon haché, de l'huile vierge, des herbes aromatiques, thym, estragon et romarin, poivre noir, curcuma, un petit peu de sel et du sumac. Il faut une grande cuillère de fromage blanc, donc là c'est du fromage à la grecque, et des frites en forme de petits cubes. Dans un récipient, on va verser la viande de bœuf. On ajoute les herbes aromatiques, les épices, l'oignon finement haché, la tomate coupée en petits dés une bonne cuillère à soupe de fromage blanc le fromage blanc sert à attendrir euh, la viande en fait de bœuf et puis bon il lui donne un goût un peu plus doux on ajoute un petit peu de sel et de l'huile environ deux cuillères à soupe d'huile vierge On mélange le tout et ensuite dans une poêle chaude on va faire cuire la viande de tous les côtés pendant quelques minutes le temps que ça prenne une couleur bien dorée et que ce soit cuit. On la retire du feu et maintenant on passe à la préparation du sandwich. On a deux façons de faire, soit on va mettre tous les ingrédients à l'extérieur donc sur le pain et ensuite on va le rouler pour former un sandwich. Soit on va l'ouvrir et du coup on va le fourrer à l'intérieur. On va mettre un petit peu de mayonnaise ou la sauce que vous souhaitez, que vous appréciez. On ajoute ensuite la viande précédemment préparée. Un petit peu de cubes de frites. C'est facultatif. Hein. Vous pouvez mettre uniquement de la viande et ensuite les crudités. On peut ajouter un petit peu de fromage, donc du cheddar qui font très bien sur la viande. Un petit peu de tomate, de l'oignon et un petit peu de salade. Et puis voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à la tester, ensuite commenter, liker. Ça me fait vraiment plaisir euh, voilà, de, de lire vos commentaires. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Merci de m'avoir suivi.